Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir dans le détail comment personnaliser le LaunchKey pour piloter nos plugins et nos instruments externes. Je dispose ici d'un plugin d'Orgamonde dont j'aimerais piloter les 9 tirettes à l'aide des 9 faders de mon LaunchKey. Je dispose de 4 custom modes pour mes faders, pour mes potentiomètres, ainsi que pour mes pads. Je peux donc leur attribuer des fonctions MIDI bien spécifiques. Je vais commencer par aller voir l'attribution MIDI de mes tirettes d'orgamon Je vois ici l'interface de mon plugin. J'arrive dans l'onglet MIDI et je visualise ici l'ensemble des attributions MIDI. Je vais faire l'exemple pour ma première drawbar, ma première tirette harmonique qui est réglée sur le canal 12 ici. Pour procéder à ce réglage, je dois me rendre dans l'application en ligne Component. Je vais choisir mon Launch Key et je vais choisir les custom modes. Je peux récupérer les modes custom qui sont déjà implantés dans mon launch key. Je peux en créer un nouveau et c'est ce que je vais faire ici. Je vais donc créer un custom mode pour mes faders et boutons. Je dispose donc des 9 faders de mon launch key ici. Le premier est sélectionné. Je vais pouvoir lui donner le nom Up upTWL pour Wheel 1 c'est libre. Hein. J'ai vu que c'était le contrôleur numéro 12. C'est fait. Maintenant, pour pouvoir disposer de ce pilotage-là à l'intérieur de mon launch key, il faut que je transmette ce script à l'intérieur. Donc, je vais cliquer sur « Send to launch key » ici. Il va me demander à quel custom mode je veux attribuer ce réglage. Je vais l'envoyer sur le 3. Il va me demander si je veux écraser ce qui existe. Évidemment, j'écrase. Mon troisième custom mode, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je vais me retrouver avec le pilotage de ma première tirette harmonique. Alors je ne vais pas faire la totale. Je peux directement depuis l'application component sauvegarder et rappeler à tout moment mes différents réglages. Voici les réglages auxquels j'ai procédé. Je vais l'envoyer au Launch Key cette fois dans le custom mode numéro 2. Je veux right et vous voyez que on peut aussi décider de la couleur des différents boutons. Je sélectionne avec shift le custom mode numéro 2 et je me retrouve ici avec l'ensemble de mes tirettes harmoniques qui sont pleinement utilisables. Pour les instruments externes, cela fonctionne exactement de la même manière. Je vais simplement changer mon canal midi puisque mon pic ici est réglé sur le canal midi 3. Je vais donc appuyer sur le bouton settings, voir le réglage de mon canal midi pour le clavier, presser le troisième pad et sortir du mode settings. Je pilote donc ici mon pic. J'aimerais pouvoir piloter notamment la fréquence. Ce n'est pas toujours très accessible en fonction de l'encombrement matériel qu'on peut avoir dans son studio ou sur scène. Donc je vais piloter ce paramètre et d'autres paramètres depuis un custom mode. J'ai déjà préparé une sauvegarde de deux custom modes, PIC ADSR, qui va utiliser les neuf faders pour les ADSR de volume et de filtre, ainsi que l'influence de l'enveloppe de filtre. Je vais l'envoyer sur le Launch Key. En custom mode 1, je vais écraser également. Et j'ai également préparé un réglage pour utiliser les potentiomètres sur trois réglages, la fréquence, la résonance et le drive. J'envoie vers le launch key, je vais l'envoyer dans le 1 également et j'écrase. Maintenant, tout est transmis. Si je passe dans mon mode custom 1 pour les potentiomètres... Je dispose de ma fréquence, de ma résonance et d'un paramètre de drive qui va généralement épaissir un petit peu la sonorité à la fréquence de coupure. Et si je passe dans mon custom mode numéro 1 sur les faders, je vais maintenant utiliser les ADSR d'amplitude et de filtre sur mon launch key directement. Adoucir l'attaque et changer le release ici. Vous voyez qu'il est très très facile de personnaliser les commandes du LaunchKey pour piloter votre matériel ou vos plugins. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les modes internes au LaunchKey, à savoir le mode Scale, le mode Chord et l'arpégiateur. A très bientôt!